Donc Bonjour, dans cette courte vidéo, on va regarder comment on peut faire afficher euh, les distances de d'adultration directement sur euh, notre EV3. Donc à ce moment-là, on pourrait utiliser notre EV3 comme étant un appareil de mesure. On pourrait le déplacer puis mesurer des distances en différents points. Donc euh, ce qu'on va avoir de besoin, c'est dans la section affichée, on va venir chercher euh, le bloc écrire EV311 avec la grosseur de police. On va également avoir besoin dans la section contrôle... D'un répéter indéfiniment. Et on va avoir besoin aussi, dans la section capteur, de notre capteur ultrason. Donc, faire attention, il y a trois blocs ultrason. Les autres, c'est des infrarouges. Donc, nous autres, on va venir chercher le troisième bloc ici, ultrason. Donc, première chose, on va venir insérer dans notre boucle toujours parce qu'on veut qu'en continu, il, donne, il nous donne les mesures. Les mesures de quoi Bien, Les mesures de notre capteur ultrason. Ici, c'est les coordonnées où est-ce qu'on veut que l'affichage apparaisse. Donc euh, ici, euh, si on met 60, c'est à peu près au centre de l'écran en hauteur qui va apparaître. Puis ici, je vais le placer à 10, donc euh, un petit peu plus vers la gauche, parce qu'à la suite de ça, je vais faire afficher également euh, l'unité de mesure. Donc euh, je vais choisir le type de caractère. Moi, je vais choisir noir, grand. Je vais venir dupliquer ce bloc-là, que je vais placer en dessous. Et pour l'unité de mesure, je vais venir écrire ici... Centimètres parce que c'est en centimètres qu'on va avoir la distance, on pourrait les mettre en pouces. Et ici, bien, je vais garder sur la même hauteur, donc la même ligne 60, mais ici je vais venir le déplacer davantage vers la droite, donc, je vais à 120 vous ferez des tests en fonction de ce que vous voulez comme affichage, voir qu ce que ça donne. Une fois que c'est fait, on envoie vers la, la brique. Et à ce moment-là, lorsqu'on déplace notre robot EV3, on est capable de voir les distances changer directement sur l'écran du EV3 est rendu autonome. Si on veut qu'il soit complètement autonome, c'est sûr qu'on va télécharger notre programme dans BIC v 3 et à ce moment-là, on pourra se déplacer pour être capable de prendre nos mesures. Donc, bonne expérimentation!